votre émission de virage. vous partout à travers le monde. Merci encore une fois pour la Oyo, pour l'émission Oyo, et Tout ça, toujours nabino comme toujours, tous parce que l'émission Oyo, Eh bien, les lots, en tout cas, concept et assicats Oyo, encore en place, comme toujours, tout le mingi les rapports pour conseil de de moi c'est qu'elle est une émission à terme autre développer avec mon frère Kachisha, cachicha ou alors dans et bien vous avez la à thème, à battre de nous abordé dans cette émission c'est une émission hebdomadaire donc chaque semaine tourment à proposer une une émission donc ça sera diffusé la chaîne abîmé youtube et animé mongala donc tous les mercredis donc à partir de 20h donc ils ont émission chaque semaine On la vu tous les mercredis émission à thème avec frère Cachado. donc vous allez émission notamment sur la religion tout ça religion chrétienne et où tu as de origine donc la vous allez bénédiction mariage et vous allez de développer quatrième émission donc vous allez toujours brancher les mercredis à partir donc il y a 20 heures au yo voilà la émission la biseau n'a qu'à ta chaîne YouTube n'a bino a dit qu'à pour la quoi porter contribution la biseau d'alicar pour la voie des balans abbé bas fourvoie ma bame et qu'un peu la basse j'ai mon souci peut-être des alapés compliqué pour la bandeau alors il n'y a d'abord frère d'un gars caché d'abord frère Kashisha. chapeau de frère à l'immeuble voilà donc il a un plaisir encore pour se retrouver donc dans cette émission donc émission les je crois que c'est comprendre sur je le groupe la chanson chrétienne la je crois que l'occasion revenir sur oh et puis passage également la milieu chrétien tout ça je crois que a moi expérience aussi n'a Tout batoyo kaga par rapport à la musique chrétienne, donc on aura l'état de revenir sur ça. Alors, comme la lobby concept d'habitude à Sika, tout ce qui est en l'élo, thème est à l'ibosso, tout le bel à l'élo à 4 émissions d'habitude à la thème sur combo et Jésus Christ. Non, Jésus Christ est au thérapie, tout le monde a développé la 4 émission d'habitude à l'autre. Il y aura un mois de on l'a quelque chose en de tout compte monde a la 4 émission d'habitude. Vraiment merci bandeko merci frère Alain pour notre audience tout permettre réellement passer passer la chaîne expliquer très bien donc chaque mercredi à 20h bandeko le vraiment donc avec thème monsieur Asika nakatia chaîne yandeko Ali biso Mongala. mzamba pambo la bino ba qui te ce a la dans le lobby un biso donc ba moïse cest à moïse a a un problème yakoloba donc gars ils sont qui dans le lobby il y a des gens qui me comprennent, il y a d'autres gens qui me comprennent. On a, mm -hmm. a besoin voilà. <inaudible> bon, de feedback, de questions. Mais ce qui est c'est que je ne veux pas que je ne veux pas que ne ne pas que je que je ne que je que que que Problème, t mais la cadre vraiment émission au intitulé donc l'émission des avertis. Pourquoi? Puisque oh. bisous groupe n'a comme on les avertis, les avertis et alli groupes yaban en zambé. Oyo, bazalaki autrefois, nakati yaba uh, yaba système ou ba système établi par l'homme o lesa salake, pasteur azana eglise, l'église à ce na ye nakati ya statue église a tche komba mo sinae na komba na eh soki pasteur akoli to a koufi mouta ko jango soki na ye, to mo sinae. babilo, kwa na nyon so, te mona ki on nakati ba parko na biso yango to lobaki ke to continue bongo na force na biso mo ko nzambe yeboko mutu a, a biso kuna puisqu'on on a tout essayé pour nous concernant que toi zonga nakati par l'église on ote on te met à cohabiter toi avancer spirituellement mais tu que comme les alibis bloqué comme établi par le diable tu veux co co co cohabiter na bangote ce qu'on les avertit et ça c'est quoi un mis place je vous l'assure dit bat oyo bah moni ni ma camoutelma est belé nzamba averti sinon ma camoutelma est belé nzela oyé au raté qui l'ouvre au cousin ga sous deux fois t'es y a un autre bisous sur quoi toi le quoi groupe ya bateau bah on découvre à en Allemagne mis sous bas en France mis sous basan en Belgique mis sous basali donc, en Angleterre, en Irlande même, au donc bien sûr par Skype. Tout ça, on a une mission pour nous. Tout ça, on a besoin de gagner des membres pour nous les avertir. Non, ce n'est pas ça. Toujours ça, on a besoin de gagner des âmes pour nous nous, pour nous nzambe. De façon que, on a besoin de gagner l'Église, nous pour nous De pasteur, pour nous y a nous pour nous pour nous pour nous, nous dessus quelque part au tikin Nzambe pour na Moutou alors yon yon yon nous yo no mette au repère plus que Moutoua na sort naie est eh ben, déjà mais yon se so, go Olandi Caprice oui, -landi, euh, euh, et, et tamboli Mabé ya bassoa disant bah Pasteur et que Vananda je pense qu'ils appellent Mabé pour na yon puisse toi li ko yagre ma ko bête sonetoua na donc d'alarme pour na ko beng bengabino bolanda biso te me bolanda yessua pe sabino bolmoi ou akoufela biso nyon yon angaie c'est là dans la cadre de ce qu'on touche la bleu konya soana bah question comme d'habitude beau tout n'habit sur tous en répondre répandre bien voilà voilà ça c'est bien pour l'introduction frère caché chardon la lobby toujours banal émission avec un combo ya jésus jésus-christ également ça dit qu'on a développé un rôle à quatrième émissions d'habit sur lelo au d'abord d'abord combo à jésus et puis à jésus christ christ donc il a mis à il a les parce que tout le bas toujours au nom de jésus-christ au samedi au nom de jésus-christ qu'elle est peut-être l'importance dont il ya qu'on prononce à jésus-christ il a donc ton comprendre comment bon après l à fait des émissions on mon sang plus ou moins 30 minutes parce que tous alors aussi limité temps parce que sur l'équipe et moulaye je connais comme un peu moins difficile à comprendre donc 30 minutes pour expliquer donc euh, disons euh, sujet oyo donc tu, quoi aborder dans la 4e sur la vie sur le nom de Jésus-Christ. Alors, fait que je crois qu'avant tout peut-être toi bande là toi tirer une émission na maboko Nzambi ce qui moi prier goza na pour la que tout préparer en tout cas une émission na biso et le calendrier malam. Avec plaisir te de la combo Yesu il y a d'autres qui ne savent même pas prononcer des mots, mais ils ne savent même le prononcer des mots. Ils ne savent pas ils ne savent pas pas même ne savent même pas pas car nous croyons que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part nous voulons réellement parler de ta part au nom de Jésus nous Amen, amen, amen. Au nom de Jésus Christ, voilà donc. Et au côté, amen. Donc, au côté de la quatrième mission, la mission de l'eau, comme tout Jésus Christ, origine d'Oriacombo, Oyo et Utawapi Pi et qui Kiné Nini. Donc, on parle quand même origine. ya comme au tout bel et la carotte. Pourquoi midi? Pourquoi donc il a bouton à partout au nom de Jésus Christ? Au lamouké au lingot. au tien ma grosse c'est au tiki journée là la combo Jésus-Christ je crois que tout le monde va comprendre origine donc il y a combo là alors frère n'invitez pas la roubanda soyez plutôt vous qui co co expliquer d'abord biso combo là et où tu as qui ou pas et banalinde ni bape sango na moana nzambe oyabotamaiki voilà bandeau Toyota bien Frère Ali, oui. mets la montre. Hein? <laughs> tu es 30 minutes. Je suis arrivé live Je suis au Katangay. Je suis arrivé au Katangay. je suis arrivé au Katangay. Je suis au je suis au Je suis au Je suis Je suis Je Je suis Je suis Je Je suis Je suis Je suis nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que révérend avons dit nous avons longtemps donc dit même que Oh oui, ça a un titre de pastoral. Non, il y a une signification. Il y a révérend, il y a révérence, il y a un révéré. Il y a un révérend. Il y a un révérend. Il y a un respect absolu. Il y a un respect absolu. Il y a Il y toujours faut faut Il Puisque révérend, c'est une verbe révéré. On peut que révérer Dieu. Donc, y a bengi révérend, c'est que alors. C'est un écouté, l'on le révérend. Bref, père, je tu as Mais frère, je que un frère, je crois que tu un exemple à révérend parce que je crois que surtout les prêtres, révérend, tout le monde également battu révérend. Quelque part, comme ils comme Comme ils à comme Bon, frère, prêtre. Là, on y a un prêtre, il la porte prêtre. D'abord, il y prêtre, Monseigneur. Est-ce que c'est normal C'est normal, frère. Il prêtre, il faut comprendre que c'est un Moi, un esprit. Or, c'est un c'est un esprit originel. C'est-à-dire, c'est un prêtre. vous êtes tous de frères son municipal beaucoup ta la même tango église catholique bachaka cardinal balobani création il a cardinal bah créer cardinal c'est-à-dire sur évêque création en niko de kelly cardinal. cest à au tiers français, tiers anglais, cest mot le créateur qui a Zambé. Même, même, bateau le créateur, déjà, par rapport Bref, c'est pour dire que révérend ba pesa a pasteur un prêtre mais révérend Ezali et outil na révérend so ce dictionnaire donc le verbe mutu mutu oza oza c'est quelqu'un ou a le respect mais pourtant au respecté frère Limia frère x ou y je ne révérend à l'Imia selon philosophie. Mais je ne sais pas si je suis révérent. Je ne sais si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 mototé. Il ne voulait pas ça. Il hum. ne... Voilà. Donc, tout en parenthèse, parce que c'est un autre sujet également. Peut-être on aura le temps de venir sur ça. Tout le le sujet. Donc, il y a l'idée, il y a, a Jésus-Christ. Il y a des exemples. Voilà. Ou, vous continuez, peut-être, dans la maquillesse. Voilà. Maquillesse, hein? Je... euh, il y a un Mais il y a plus d'abord, il y a un ok Combo maquillesse est Jésus. Combo y a Jésus. Il y a Tobenga ka na anglais Jesus et Uta na combo ya na hébreu Yeshua. Ok? Yeshua est ali combo ya Yesu. La lingala, tu as dit que tu tu tu tu Z » Oui, « tu tu tu dit tu tu dans le cas où il y a, tant que ya bazar a constitué la Bible, la hein? version est Il y a le so, Nouveau Testament et la langue grecque a dit version Liboso, tant que va traduire, qu traduit bien vous ne pouvez pas que vous ne ou bien dire que vous ne pouvez pas dire que les cas qui maintenant que vous Nouveau Testament, bien dans la Nouvelle alibas, ça Ça, c'est dire thème aussi bah, émission, hein, je crois que vous ne que que que là vous, vous dire <rire> Donc, la euh, euh, Bible, il euh, y a nouveau testament, il y a un uh, grec. Or, okay. oh, na la langue grecque, basan a problème il y a prononciation a problème il y a bas lettres toi y est bien go biso moko au bas tu vas classe donc bien sûr ceux qui ont eu alphabet grec tu l'obtiens alpha tu l'obtiens beta tu l'obtiens gamma tu l'obtiens sigma tu l'obtiens ypsilon tu l'obtiens jamais n'importe tu l'obtiens pas quoi parce que au bas constitution qui n'est-ce pas donc nouveau testament na grec c'est-à-dire qu'ils venaient ils y en lisent cest à na grec avant comme en anglais des baswis ils ont eu combo ya y a Jésus donc Yeshua bango c'est quoi y quand y, y yeshua et pas bango et zate. Ba, sko, avec i oh ben, donc i donc ça dit i au i en français et ça dit que yeshua bango sous i donc i sous. sous et où tu as parta i suswana mm. i suswana c'est quoi tango traduire n'est-ce pas bible y a nouveau testament bako traduire anglais et donc, euh, bah, il y a un Y, qui a traduction, bah, bah, bah, bah, li, translation, c'est-à-dire, il soit lettre par lettre, bah, -sa il euh, mm. y a un sens selon, il y a a et a a a Biko tellement Chaque est na et puis vénéré les mm -hmm. Après, tellement Biko Donc, et les gars qui le et côté de vraiment Donc, le Combo inconnu. cest mais de la po e. Pourquoi mm -hmm. est a joué C'est pour dire que, supposons que Biko non, force est Combo. comment dire témoignage dans le bal combo combo tout le monde je donc mambote m'susu comme on a vous vous vous convenu comme il y a force mona combo si quoi et lo biboy ba grec ba ba sanki d'abord des gens qui ne priaient pas qui ne priaient pas donc dieu monothéiste donc oh oh nzambe moko le bélé. Bélé. Mais le, de, du fait que je ne changer, qui ne plus Jésus changer, je ne vais pas changer, je ne changer, je ne vais pas changer, je ne vais pas changer, je ne vais ya Matthieu chapitre 1, verset 8, verset 20. Donc 21, pour toi, qu'on est rapide. Mais à ce moment-là, il y a un peu de temps. Je La Bible est a a Voilà, justement. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom mm de Jésus. -hmm. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire, il y a un ange qui a Selon euh, tradition, je suis la tradition, il y a français Jésus. Okay. Mais, tout le monde sait comme à Yesu, il y a Yeshua, je veux dire, dans l'Ancien Testament, il y a déjà une forme, une forme de mi La même. forme, il y a Yeshua, forme la forme, il y a Yeshua. Pourquoi? Yeshua, il y a une comme on dit, comme on dit anglais Joshua. Dans l'anglais, il y a un Joshua. Mais il y a français, Joshua. Parce que Josué. il y a Yeshua, il y a presque comme il Moko. Pourquoi? puisque Yahoshua est le Dieu qui sauve, mais pourtant, Yeshua est le sauveur. Mais tant que autant qu'on a Matthieu, chapitre 1, toujours dans le verset 21, tout le monde sait y a un combo, un combo Jésus, donc, donc Yeshua, pourquoi? Donc, de la mission d'Ezaquie est pour sauver, donc l'humanité pour sauver le peuple. Donc, quand il y a un hébreu, il y a toujours un combo avec avec euh, comment dire situation mm. par rapport à ce que, ce que tu vas faire mm. va par so que so mm. so mm. faut so combo selon ce que le nom va, rapporre, va rapporter je veux dire par rapport à mission mm. mais na cadre oyotolobi Yeshua combo original il y a Yesou euh, ou bien ou bien Yehoshua est ali former il y a comment dire il y a il y a ancien testament na kati. donc il y a dans Israël na, na Josué. Pourquoi n'as-tu pas bongo? Ce qui que Et que que mususu. Mais pourquoi anglais bah azuisico grec. Pourquoi tu en anglais? Pourquoi qui Josué bah bah bah bah a ça c'est ça aussi place au magambo oh yo toujours là bas pourquoi parce que la mobongo raison c'est ça na katcha na simana oh bambo ba oh bambo baébi puisque baébi kenastima ya combo combo niya soshogo donc au changer et même komeli même balètre et au changer forme na fond nango alors voici maintenant place dans lobi que combo ya Yeshou et ulti et pas nzambi yemo ko na forme ya Yeshua pourquoi puisque d'abord un abordement qui na katcha Israël c'est qui est vrai banako banako lingarate français ter était, il y a des Donc, moi je ne sais pas. Quelque chose ce que vous avez Non, qu'est-ce que vous dit vous Mais comme vous avez dit, il y des qui déjà pas Donc, c'était même avant Jésus-Christ. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous que vous avez voilà, donc, le combo existe depuis. Alors, ce qui te veux que tu comprends, moi, quelle est la différence entre le bateau avant Jésus-Christ Il y a différence entre les Parce que le combo est là, il y a signification dans le Parce que le combo il y a Différence entre le combo. différence entre le par rapport à combo. Parce que est-ce que le bateau combo, a Non. Ça, on ne le sait pas donc, c'est si ce que vous là voilà. Bon, frère, euh, déjà, euh... <rire> Pesangaï, place Nilio na ancien comme il Jésus. Non, Jésus non, non, non. Non, non, Yeshua. Yeshua. Puisque, moi, je n'ai exemple, je n'ai pas exemple, pas exemple, comme on a formé ancien, on par exemple, Josué, il y Josué. Oui, je Pourquoi Puisque Josué a na mission, après lui, il y Moïse, il y a Jésus, il y a pour Il y a Moïse. Moïse. Ça dit, il y a Presque une mission, presque une mission, a mais il y a une mission Josué a na mission, physique. Ça dit, comme on a dit, à euh, na, par rapport à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire que Dieu l'avait, n'est-ce pas, euh, mis, donc, voilà. dans a cest à qu'il y il y a il y a des terres Il y a un dieux qui sauvent, mais, mais, différence dit, entre Combo a Yehoshua, ou, be, ou, be, ou be Joshua, cest Jésus, et Yeshua, différence est Différence est que no Yeshua, et donc plutôt, Josué, euh, euh, Josué a beau papa, na mama. Mais Yesu, oh, Yeshua, a beau Saint-Esprit. Différence est mm. Puisque tu as vu, tu comme tu as Mais ce que Hercule tu as il y a peut-être différent, puisque tu as eu Hércules, tu as eu peut tu as eu Hércules, tu as eu Hércules, tu as tu as nest tu as Ça par exemple avant yemoko il fallait déjà Abraham Nambeka n'est-ce pas il y a Isaac le seul fils unique Abotaki de façon que à n'est-ce pas le colambeke pas Nzambe Zambé, qui vraiment foi y a dans Abraham mais Simanango la même chose la Bible nous dit que non donc Nzambe a le fils unique cest à Jésus cest à l'histoire y a Abraham c'est ça qui histoire l'histoire test combo cest ça qui est comme qu beaucoup terrestre par rapport à missionnaire, mais comme il y a Yeshua, mm. et dans la forme, de Yeshua, il y a Yeshua, et ça qui est comme n'est-ce pas, par rapport à la mission spirituelle. Voilà, la belle question de vous mettre pour la mort, vous Yeshua, il y a eu coupé sa maratanga dans Jésus-Christ à Botamaki. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. il n'y avait pas ça. Voilà, il n'y avait pas ça. Voilà, il n'y avait pas ça. Voilà, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Voilà, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Voilà, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas na Il n'y avait pas ça. ça. Il n'y avait pas ça. Il et puis Testament. qu'on plus sur histoire. Bah ça n'avait pas la même signification dans l'esprit de n'est-ce pas? Il y Jésus nouveau Testament. Voilà. Donc Jésus bon c'est vrai que nous avons ils eux dépendre la langue également ça dit dire que c'est la même signification mais dans la langue des c'est si au nous Jésus ils aussi les Jésus mais la Bible nous Jésus mais une question peut-être que Jésus et puis Jésus Christ ce sont des chrétiens qui ont ajouté Jésus Christ pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté encore Christ ou les baptisent Jésus bah ça qui ne pas différencier la parce que ce sont des chrétiens qui ont donné ce noms-là pourquoi ils ont encore ajouté ça bon euh, ce qu'il faut savoir les arbres frères lumières combien à Jésus ils a ils a les prénoms ils a combien familles ils a prénoms si à partir de bon temps il y a il y a a Jésus tout bien que Jésus pose un cadre donc compréhensif dans nos tout bien Jésus il a combo il y a combo oui. oui. donc ça dit il, il y a il y a Jésus, oui. jésus ils a les euh, il oui. il le oui. il le prénoms donc, prénom, il y a donc, donc, il y a il y a il y a il y a bas, il y il y a il y a bas, il y il y a il y a bas, y a il y a y il a il y y y y y je ne sais pas comment tu es avec ma pierre. ta pierre, genre, Donc, je suis comme prénom. Mais moi, je ne pas comment tu es C'est moi je Non, il y a non, a non, non, non, non, Jésus non, non, non, il est Il les ali il y avait des gens qui ont compris, il y avait d'autres qui n'avaient pas compris. Pourquoi Puisque la Bible il y a un journal, dans le journal. Si vous a une Bible, vous avez un conseil à à laisser. Si Bible, il faut s'imaginer que vous a une histoire Oyo et les gars qui n'attendent Moko ça dit tant que que Matthieu. Chapitre 1, verset 21, que dit que, donc, euh, donc euh, euh, comment, comment on appelle ça? Ange Ayaki, n'est-ce pas? Donc, Ayaki et pas Joseph, Nandote, tout ça. Tout le monde, cest dit, il y avait un jour qui au marambo est salé maquille. Mais si on oh. a dit qu'on a dit Yesu aïe, Yesu aïe a koufi, Yesu aïe a sekoui, Yesu aïe a mati li kolo. Na minute, tu to, to, to, to asas kolo ba, Yesu asas Yesu oye, ton mouna ka te, bon ton mouna ka ouba, ton mouna ka ouba, tchapa film, koutou, tchapa, koutou, yayete, ya me, kwa <laughs> anse <laughs> aïe, <laughs> <laughs> yesu, si je mousousou, <laughs> donc, eh, me Yesu, Yesu a <laughs> zali ntambe. Elin koba nim, omoni tangou ba, tu aso pesa kombo ya Christ, Christ zali euh, na français to be christ na, na grec oh. e ils christos uh, na hébreu euh, euh, e e, e, donc uh, Meshiach. Hein, Meshiach. O, messie cest messie na christ e ils mm. mm. okay? a dit ça cest à na anglais o, so bon. a good christ ça dit si, na yeshua qui sont tellement il a fallu que Mobike soit naze à l'année pas qu'au la mimoko particulière, ça mmh. dit une onction particulière. Si qu'on dit il y a cause à la Christ et l'unko ba ouin. nas pas comprendre? N'as-tu pas ouin? Christ est l'unko ba kaka ouin. Si qu'ouin et l'unko ba que moutou, hasan n'est pas au mi. Si qu'on s'agit que bato Jésus Christ, bato ba benga Jésus de, de, de, de, de, de Nazareth, puisque et ça qui est difficile. Et là, on a peut être plus spirituel. Non mais on expliquer calmement. frère. Joseph a papa à a a qui n'a papa il a Saint Esprit. Non, mais y a un juif. Il faut pas payer combo y papa Ou bien combo y place au ce que tellement y a il y a Joseph t il y a Joseph et cela qui puisque il combo normal de ba non Yeshua bar a a a à dire Jésus fils de Joseph mais ce que comment qui il y a Joseph t il y a ce matin était monde Christ, bah était le ce il laosala bah qui était aussi vrai, puisqu'il était le Christ, il était le Messie. bah bah il bah bah bah bah bah bah est bah bah combo, bah bah bah titre bah bah Sang, mais c'est comme on a été, puisque comme on a été, tout dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, et tu le donneras le nom de Jésus, de Yeshua, c'est-à-dire Yeshua, c'est comme on a été, à Sansouana, mais tout ce qui est Oui, en fait, ça, on l'a compris, parce que au le bas, ça, ça dit que Christ est allé battre, bien sûr, bien sûr. Parce que, on a dit, il y vraiment des décisions très, très importants parce que tu, quand tu as toujours Jésus, il faut que tu toujours Christ. Faut bat, il faut qu'on eh, euh, la qu bat qui sera toujours parce que l'importance de la puissance est dans la combo Comment est-ce qu'on peut mesurer la puissance de la combo à la Christ Est-ce que, pour nous, tant que nous vie Jésus, c'est suffisant Il faut toujours qu'on bat toujours Christ en souk. Bon, frère, je vais vous poser la question à ceux qui ont fait la combo à la crise. Au moins, il n'y a pas de problème, tous dans Exode chapitre 3. Mm. Moïse a quitté Israël, a quitté plutôt Égypte, euh, a ses réfugié. Avant d'y naquer tes zambas, moni buisson ardent, ils a coupé la maison zikate. Alors qu'il voit bimi, le pire que non, le ngola basa basa bas sandal na Pour euh, place au vandi. ils a donc donc lieu saint, ils placei espace en bezali. Aperçu mission. A Tindia, il qui Israël, a des a kombo, me, kombo na Jésus, y a on dit Jésus. On essaie de comprendre ça. Ça dit bateau, M O oui. M ça la bateau bon, na moutou, on a un nom. que Jésus, pour y aller, Jésus, non, c'est pas ça. Ce n'est pas euh, euh, dans le terme ou bien ou bien, ou bien titre on a Christ. Exemple à bêter Kolo Bangou. Je pas dit ça. Hmm. Mais na lobi kagaboie. Hmm. Bible lobi na kate Jean chapitre 1 boie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu, Dieu tu tout. Bible peut être version bien. Bon, on a que na souka la même parole est là qui nous la forme à fils ce que fils est ce bengi à qui yeshua mais ce que passe la bien fait ça n'est pas yango katia luc katia ya ya synagogue place du Seigneur est sur moi car il m'a le du fait il y a ouin ouanandé parmi nos Christ. mais ce que sont au sur le tout ce que vous demanderez à mon nom mais sur le Jésus mais c'est la même chose c'est la même chose c'est la, la, la, la même chose ça dit ça dit, ça dit mais, oh non non frère son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus parce qu'il y a plusieurs Jésus aussi parce que lui Jésus c'est bien là pays bah Jésus, bah, ben, bah, bah, bah, Jésus bah, zébelé, hein bah, alors tout le temps on zool, bah, Jésus c'est comme si donc il faut que Christ pour qu'on la différence sur la Jésus-Christ. c'est ce qui donne le poids comment parce que le débat les on à le Jésus. a j'étais Jésus parce qu'il le que à Jésus -Christ. Donc pour différencier, il faut que a Jésus-Christ Il faut Jésus-Christ on la polémique où on a par rapport à Christ, ça fait quand même ça fait quand même débat. Fais-là, n'est-ce ne, que ne, dans la Bible N'est-ce que ça dans la Bible plash, ouais Et ça, c'est bien, c'est dans la Bible, tu <rire> Et après yeah, Oui, no, oui. OK. <laughs> okay. Matthieu, chapitre 24, <laughs> hein? Matthew, chapitre 24 mm. verset 24, le livre. Matthieu 24, verset <laughs> oh, ouais, mm. 24, 24, le Bible C'est ça. Matthieu 24, verset 24, le Bible Donc, Matthieu 24, le Car il se levera le faux Christ. ouais Frère, faux Jésus à cause là Faux Christ n'est pas d'Ali. Ce okay? n'est pas ça. Et là, vous avez à l'unité. Nicodem, dans jean 3, a dit que tout le monde était pour apporter de Il a Quand tu laisses le mal, au petit qui a au le au petit qui Esprit, est-ce que tu nous coup de la carte en zambie de un sacrifice moko de la de façon mais quand on parle de Jésus Christ son nom n'est pas, pas Jésus Christ son pourquoi puisque tu comprends kaka ce n'est c'est pas un péché ce n'est pas mauvais mais nous voulons remettre tout ma ma campagne à moi place n'ango puisque on va pas toujours continuer oh puisque, bah, puisque non non est à à comme Boni Ali comme Boni Yeshua Yeshua est donc sauveur Yeshua ça veut dire sauveur donc ensemble là je peux dire je prie au nom de mon sauveur il y a Ébip pourquoi c'est qui mon sauveur c'est lui Jésus je prie au nom de Jésus il y a pourquoi je prie au nom de Jésus puisque a que c'est je m'adresse à lui pourquoi puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, si dans ton cœur, Jésus a vain à gâcher tout ce que tu vas parler, c'est la communication directe. Alors, pour la bataille, encore une fois, je n'ai pas dit que bon le sur Jésus-Christ était non, ce n'est pas ça. Mais je vous dis seulement que, comme on a Jésus, comme on a Yeshua. Ok, c'est ça. Voilà, donc au nom de Jésus, les amabétés au nom de Jésus-Christ. parce il faut que ça toujours et il toujours il faut Christ dans ce cas Donc le là au nom de jésus il faut, il faut toujours, toujours, donc, dire, au nom de, Jesus, donc, de Jésus. Christ à donc Jésus-Christ katawa. Donc un peu ça c'est Il y a, <éner> faire, y a à parler. Hmm? Il y a beaucoup à faire risque de déborder. Je crois que on aura quand même peut ben, un peu sur ça peut-être prochainement. Parce que, comme vous allez le concept, vous allez plus de 30 minutes, 30 minutes, vous allez développer en gros. Il y aura sûrement des questions à battre, votre tournage, peut-être bon. Vous allez, sérieux à l'émission, on va toujours consommer objets de tape, vous revenez, par vous-même, vous allez peut-être éclairer. Alors, tout comme vous avez cette émission, au nom de Jésus, origine donc il y a un combo la Jésus, va allez comprendre dans la 4 émission, il y a un combo à la Jésus, il y a un combo à la Jésus, il y a la Jésus, il y a la Jésus, il y et qu'il y retenir, cette d'abord que Jésus mm. ou bien Yeshua ou bien Yezou c'est celui qui a créé les cieux de la terre. a créé les cieux de la terre. il a l'esprit, il y a l'esprit, il y l'esprit. l'esprit, a il y l'esprit, na il faut que les pas Christ ou Messie. C'est-à-dire le loin de Dieu. Alors, ce qu'on a dit, c'est que tant que les gens ne sont de dit titre est christ la titre terrestre pourquoi il avait besoin de ça puisqu'il fallait qu'il nous autre ayez et cela différent de autre nangai nayo c'est à dire pourquoi attaque donc titre on a donc il y a christ ce qu'il faut retenir c'est que non ce qu'il y a bien sous des vrais namote manayo et que tiki mabe c'est ça d'abord la vraie religion ce que çalement d'abord et puis étape tapons sous spirituellement tant zanba au ciel na l'esprit, tu vas bien comprendre donc vraiment lingi ponao o là c'est ça en fait Merci, merci en tout cas, frère Kachia, pour cette première émission. Donc, euh, et bandi donc, c'est une émission où on a eu un thème été développé. Effectivement, les gens été concept qui a été créé, en tout cas, pour la le concept. En tout cas, il y a une émission sur le Congrès à Jésus-Christ, Jésus-Origine. Je crois que tu as commenter un peu par rapport à ça. Tu as toujours apporté une contribution à la la mission, pas comprendre quand même au pour cette première émission, on se retrouve la semaine prochaine, comme la lobby, chaque mercredi, diffusion donc, il y émission pour you avec les avertis, donc, et vous allez tous les mercredis, donc, à 20h, donc, rendez-vous tout possible, bilan pour la semaine prochaine. À très bientôt, merci beaucoup. I'm tra collezioni sono